Ensemble, surmontons le coronavirus. Pourquoi porter votre masque Lorsqu'un malade du COVID-19 ne porte pas de masque et que vous n'en portez pas non plus, votre niveau de protection contre le coronavirus est inexistant. Quand un malade ne porte pas de masque mais que vous en portez un, votre niveau de protection est faible. Lorsque le malade porte un masque et que vous n'en portez pas, votre niveau de protection est modéré. Cependant, si vous portez tous les deux un masque, votre niveau de protection est fort tout en respectant un mètre de distance. Où porter votre masque Il est obligatoire dans les transports en commun et fortement conseillé lors de vos déplacements. Comment mettre votre masque 1. Se laver les mains avant toute manipulation du masque. 2. Prendre le masque par les élastiques. 3. Passez les élastiques derrière les oreilles. 4. Ajustez le masque sur le haut du nez et en dessous du menton. 5. Pincez au niveau supérieur du nez. 6. Le masque est correctement posé. Vous pouvez le garder maximum 4 heures. Comment enlever votre masque 1. Se laver les mains avant toute manipulation du masque. 2. Retirez le masque en saisissant les élastiques par l'arrière. 3. L'enlever en tenant les élastiques sans toucher la partie avant. 4. Placez le masque dans la machine à laver avec un programme de 30 minutes à 60 degrés. 5. Se laver les mains. Protégez-vous. Protégez les autres.